Ce qui me touche au fond, c'est ces gens qui sont prêts à prendre des risques pour changer des choses dans leur propre vie